Je peux dessiner sur une image ou sur un fichier PDF avec Paul Trees. Par exemple, ici, sur ce fichier qui est un labyrinthe, je dois marquer euh, mon chemin. Pour cela, je vais commencer par aller télécharger ce fichier sur mon ordinateur. Donc, vous faites attention de là où vous, euh, vous allez l'enregistrer. Donc, vous l'enregistrez sous et à vous de voir où vous le mettez. Par exemple, euh, là, moi, c'est dans mes documents. Et donc, euh, pour m'y repérer, je donne le nom du document Mireille. J'enregistre. Et puis ensuite, je vais aller sur ma maison dans Pearl Trees. Je clique sur plus. Je vais chercher donc dans mon ordinateur, moi c'est dans mes documents, ce fichier qui arrive. Puis, je clique dessus, je vais aller ici sur « Éditer ». Alors, euh, cette icône « Éditer », quand vous êtes sur tablette ou sur téléphone, elle est plutôt euh, par ici. Alors, je ne suis pas sûre que ça va s'ouvrir parce que je peut-être pas eu le temps. En tout cas, je vais sur « Image. Je recommence. Restons calmes. Donc je prends mon fichier. Je vais, ah ben voilà, là il a le temps de se télécharger. Je vais donc sur cette icône éditer, dont je redis qu'elle peut être en bas à gauche aussi, éditer. Je clique sur images. Et donc là, j'ai euh, quelques trucs de base pour corriger mon truc, mon, mon fichier. Ici, c'est les couleurs. Et puis ici, je peux mettre euh, en, en petit parce que par exemple ici 2y plus x plus 3y ça fait donc 5y plus x c'est la même chose que x plus 5y je peux donc passer par ici et puis après je continue mon chemin à la fin je pense à cliquer sur ok pour que mon image soit enregistrée et puis ensuite vous réfléchirez pour la mettre au bon endroit dans d'emportrice la rendre au bon endroit